Bonjour les amis, une petite vidéo. Donc nous sommes le lundi 20 avril 2020 donc nous avons ici le DAX devant nous. Je fais cette petite vidéo encore pour vous montrer pourquoi il est préférable de faire du scalping que, que du trading à long terme et que vous pourrez gagner tout autant voire beaucoup plus en scalping qu'en faisant des trades plus longs. Donc ici nous sommes sur le, sur le Dax qui a en fin de, de matinée donc cassé le, le bas ici le support donc qu'on avait si on regarde on est ici en une minute vous voyez et on avait donc si on cherche les points précédents vous voyez on était sur des, des niveaux. Je vais aller en 5 minutes et en 15 minutes, on le verra un peu mieux voilà. Donc en 5 minutes on voit bien ici donc le marché qui avait fait un très haut euh, fin de semaine passée et donc il avait essayé de repartir à la baisse et euh, ce matin donc euh, je me suis dit qu'il y qu avait une chance qu'il qu casse et donc je me suis positionné. Et bien sûr bon, il y a une partie de probabilité dont il faut tenir compte dans votre trading. Donc si vous avez une tendance baissière comme ceci eh bien il vaut toujours mieux choisir la tendance baissière. C'est-à-dire si vous privilégiez un trade vous pouvez essayer d'anticiper. Bien sûr je vous conseille de le faire une fois que vous avez un peu de pratique et de mettre un stop loss de protection. Euh, qui ne vous fera pas perdre trop d'argent mais vous pouvez tenter le coup dans la mesure où vous choisissez euh, le sens de la tendance parce qu'on pouvait très bien avoir une nouvelle réaction euh, sur le niveau ici comme on a eu ici. Donc c'est un peu un, un pari parce que personne ne peut dire euh, combien de fois le marché va tenter et à quel moment il va réussir à casser. Mais vous pouvez tenter ce genre de choses et si jamais il y a une réaction eh bien vous pouvez vous repositionner dans l'autre sens et profiter donc d'un retournement de marché assez intéressant mais euh, il faut le faire assez rapidement. C'est la raison pour laquelle vous avez tout intérêt à vous habituer à faire du scalping, à changer rapidement de position après. Bien sûr pas, ça ne veut pas dire que le marché il va faire 200 points vers le bas. Donc vous avez intérêt à descendre votre stop-loss donc le mettre à break-even voire le mettre encore gagnant plus bas et vous le descendez au fur et à mesure que le marché descend. Et ainsi si le marché se retourne, ce qui est probable qu'il fasse mais ce n'est pas certain, à ce moment-là vous allez gagner quand même, euh, il, va, il va toucher votre stop loss mais qui sera à un niveau gagnant. Donc pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire des trades à court terme ben Vous voyez bien sûr euh, que le marché peut avoir des réactions, on a eu une réaction ici. Si on regarde sur le une minute, ben vous voyez le marché a cassé. Il est descendu jusqu'ici, donc les 10 451, et puis il a eu une réaction. Il aurait pu très bien remonter et repartir de l'autre côté. Donc à ce moment-là, il faut prendre soit une partie des bénéfices, soit si vous avez pris plusieurs positions, vous fermez une position, vous laissez une autre position gagnante, euh, ou bien si vous n'avez qu'une position, ben vous descendez position de manière à être toujours gagnant si le marché se retourne. Mais vous voyez que les indicateurs par exemple Ishimoku que j'utilise dans, dans, dans mes formations et eh bien vous êtes à choisir le sens du marché. Après si on regarde sur des unités plus longues et bien sûr tout est possible, là en 5 minutes on est encore dans le sens baissier. Là ça va encore pour le moment en 15 minutes mais si on va sur des unités plus grandes, bon, en 30 minutes on peut dire ça va. On a cassé le nuage vert ici mais attention on a quand même un RSI qui, qui est assez bas, sur les unités plus petites bon il est, il est survendu. Vous voyez donc il peut y avoir à tout moment une réaction, un retournement. Si on va voir sur le 1 heure, et là vous voyez c'est déjà plus délicat. Pourquoi Parce que on a quand même ici des niveaux de, de nuages où on peut très bien avoir une réaction euh, assez forte. Ou bien ça va casser ce niveau-là, c'est possible, ou bien euh, ça, va, ça va rebondir à n'importe quel moment, on a quand même un nuage vert ici. Donc les indicateurs que j'utilise dans ma formation, ce n'est pas une sécurité à 100% mais ça vous aide dans vos, vos décisions et surtout ça permet à court terme de voir dans quel sens il vaut mieux se positionner. Donc vous voyez ici on pourrait se dire bon ben, ça va baisser, ça va baisser mais non parce que sur une heure on a quand même, euh, on peut avoir des, euh, des indications que ce niveau-là est un niveau euh, qui peut avoir une réaction euh, assez importante. Donc si on regarde aussi avec le retracement de Fibonacci, ce niveau-là est un, est un niveau de Fibonacci puisqu'il est inclus dans Ishimoku et euh, il peut y avoir quand même une réaction assez importante. Donc si je prends ici avec Fibonacci, si je prends le plus bas ici et le plus bas là, ben on voit très bien qu'ici on a un niveau de 50%. Et ici, un niveau de 61,8. Donc, ce sont des niveaux assez dangereux. Donc, le retracement de ce mouvement haussier nous donne ici une indication de 50% 61,8, qui sont des niveaux où il pourrait y avoir une réaction du marché. Et que le marché ne descende pas plus bas et se retourne. Donc tout ça c'est une maîtrise que vous devez avoir des indicateurs que vous choisissez. Moi j'ai choisi un certain nombre d'indicateurs, je développe leur utilisation dans mes formations, dans mes formations au scalping. Mais bien sûr vous pouvez utiliser d'autres indicateurs mais si vous cherchez une base il vaut mieux suivre des formations qui vous donnent quand même des éléments concrets qui vous permettront d'avoir euh, des possibilités de gains assez importantes, une probabilité de réussite importante en scalping. C'est de l'ordre de 85 à 100% par jour que vous devez arriver à faire. Donc si vous choisissez de faire du trading je vous invite à choisir des formations au scalping au départ parce que ça va vous permettre d'avoir un taux de réussite bien plus important et de vous familiariser avec les marchés beaucoup plus rapidement que si vous faites du day trading ou du swing trading. Donc vous voyez que ici, on, on analyse toujours le 1 minute, on va prendre ses positions sur le 1 minute, mais on va bien sûr regarder à long terme sur le 1 heure, sur le 4 heures. Et comme mes vidéos précédentes, je l'avais expliqué, là, on est ici sur, sur des niveaux. On arrive ici, donc on a les réactions après la, la grosse chute du coronavirus. Donc ici, on est en, en un jour. On a eu quand même une réaction importante mais on ne sait pas ce que va faire le marché maintenant. Vous voyez qu'on est ici sur des, des niveaux où le marché il monte, un jour il monte, un jour il baisse. Aujourd'hui on est de nouveau baissier mais euh, demain ça peut changer, ça peut changer en fin de journée, tout est possible. Donc essayez de prendre des trades à court terme, formez-vous au scalping et vous aurez un taux de réussite bien meilleur que si vous cherchez d'autres techniques et vous gagnerez plus d'argent aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, euh... Si vous souhaitez euh, suivre ma formation vous avez des liens en-dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez regarder encore euh, d'autres vidéos que je publie sur YouTube abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche ainsi hein, vous serez averti lorsque je publie une euh, nouvelle vidéo. Et surtout et eh bien euh, concentrez-vous sur euh, les marchés actuellement parce qu'on peut vraiment bien profiter des marchés surtout en scalping. Et je pense que c'est un plaisir immense que vous prendrez si vous vous formez bien au trading. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.